En effet, on va parler d'innovation et d'amélioration, et je, on peut commencer peut-être avec des images. La première, celle qui figure en haut à ma droite, c'est la machine volante de Léonard de Vinci, qui est une innovation qu'on appelle biomimétique, c'est-à-dire on s'est inspiré de la nature, et cette innovation-là n'a jamais fonctionné à la Renaissance, elle a fonctionné un peu plus tard, à la fin du XIXe siècle, à la Belle Époque où on avait les premiers avions qui ont décollé en France et en Caroline du Sud. Là, il y a le palais de l'électricité qui figure à ma gauche. Et quelque part, c'est en 1900, au début de euh, l'exposition universelle de 1900 qui a lieu à Paris. Et quelque part, le, le, ce palais de l'électricité annonce une des grandes mutations du XXe siècle en économie, qui est l'électrification de l'économie. À cette époque-là, à Paris, il y a... 70 millions de personnes qui viennent du monde entier pour voir l'innovation qui a lieu principalement en France. Il y a une trentaine de nouveaux secteurs qui sont créés et la France est leader dans 23 de ces 30 secteurs. 70 millions de personnes donc qui viennent pour voir le futur et dans un monde de 1,7 milliard d'individus. Aujourd'hui, avant Covid, il y avait 80 millions de personnes à Paris, mais il y a 7 milliards d'individus en 2019-2020. Euh, voilà, alors c'est aussi un moment important de démocratisation de l'innovation. Les garçons de café, par exemple, pouvaient entendre parler de projets d'entrepreneurs et ils pouvaient essayer d'acheter des titres d'actions dans le café. Et donc il y avait typiquement l'histoire d'André Citroën qui parlait de son projet d'entreprise et le garçon de café pouvait acheter un titre de, de la future entreprise Citroën. Et les titres étaient des documents papier assez importants, comme ça, qui étaient magnifiques en calligraphie et tellement beaux que parfois on les affichait dans notre propre salon. Donc le fait de tout le monde participer aussi au financement de l'innovation, c'est un sujet important, on en parlera un peu plus tard. Alors la dernière image, elle figure à, ma... à... Donc à votre droite, à votre gauche. Et c'est le lieu de l'innovation d'aujourd'hui, la Silicon Valley, qui est un lieu où on fait la mutation de l'économie du XXIe siècle, qui est la numérisation de l'économie. C'est un petit espace dans le nord de la Californie qui compte 2,7 millions d'individus. Et là, on attire 30 milliards de dollars d'investissement en capital risque. 30 milliards contre, par exemple, 5 milliards en France pour tout le pays. Donc, pour une région de la Californie, on a... 30 milliards, et pour, et pour toute, toute la France, 5th, 6 e puissance mondiale du point de vue économique, eh bien on a 5 milliards. Donc ça vous donne une idée de, des différences de proportion. Et par ailleurs, on crée de l'ordre d'une dizaine de licornes par trimestre en, dans la Silicon Valley. On en a créé 10 en 10 ans en France. Donc ça vous donne aussi la différence, une idée de la célérité de l'innovation. Pour ce qui est de la présentation, j'ai plus grand chose à dire, parce que vous avez déjà tout dit euh, mais en effet, j'adore l'innovation, j'ai écrit deux livres, et euh, donc en effet, je suis franco-américain. Et en fait, ma, ma famille, du côté français, euh, avant d'être en France, elle était à Salonique, euh, donc à l'époque où c'était l'Empire Ottoman. Euh, et à Salonique, eh bien, je l'ai appris il y a quelques mois, donc c'est très émouvant pour moi. Eh bien, ma famille, elle lisait un journal, qui s'appelle Le Journal de Salonique, qui était un journal francophone. Et dans le journal de Salonique, on lisait le futur qu'on écrivait en France. Et donc, ma famille a décidé d'immigrer en France. Et c'est pour vous dire l'attrait, que euh, la fascination que les gens avaient à l'époque, mais c'est vrai aussi aujourd'hui, pour la, fabri la fabrication du futur, l'invention du futur. Du côté américain de ma famille, ah oui, ça j'ai oublié de le dire, mais typiquement mon arrière-grand-père... Il avait fait des, faisait des études de médecine, et au MIT, les études de médecine, elles étaient dispensées en français, parce que la langue de la médecine, c'était le français. Alors, en effet, on va parler d'innovation, de d'amélioration, des rapports entre de, ces deux notions, complémentarité, on va parler de pourquoi c'est très difficile de réussir et l'un et l'autre, et on va parler de rendement financier, qui est un terme technique, mais je vous assure que ce sera plus clair à la fin. Et on va commencer avec une devinette, quel est le point commun entre l'ensemble de ces logos La musique. Ça, c'est... OK, c'est très proche. Télécommunication. C'est des groupes jeunes, ils ont moins de 50 ans. C'est des groupes jeunes. Innovation. Média. OK. Donc, c'est tous assez proches, mais c'est pas 100%. Bon, c'est une devinette impossible. Hein, donc. Alors... Euh, le point commun, c'est que l'ensemble de ces entreprises ont été, à un moment donné de leur histoire, leaders dans l'industrie musicale. Et ça, c'est très intéressant, parce que là, on voit donc une chronologie de l'évolution de l'industrie musicale. Et on voit que dès qu'on change de forme produit, donc la forme produit, c'est un ensemble de technologies qui sont assemblées ensemble, avec l'objectif d'arriver à un résultat de production déterminé, en l'occurrence, écouter de la musique. On voit qu'à chaque fois qu'on change de forme produit, eh bien, le leader euh, de, la de la forme établie, établie n'est plus le leader de la nouvelle forme produit. Typiquement, au début il y avait RCA et Columbia Records, et puis ensuite c'est devenu Philips, donc c'est pas la même entreprise. Et ça nous permet déjà d'apporter un premier élément de réponse à la différence entre innovation et amélioration, puisque quelque part l'amélioration ça serait prendre une forme produit déterminée et l'améliorer. Par exemple, l'iPod, il y avait l'iPod nano, qui est un iPod plus petit, aussi avec des capacités d'enregistrement de, de musique plus importantes qui est donc une amélioration par rapport au premier iPod. Et puis ensuite, euh, une innovation, ça serait de passer d'une forme produit à une autre, c'est ce que vous disiez, c'est une notion de rupture en quelque sorte. Donc c'est une première manière de distinguer amélioration et innovation. Alors, euh, ce qui est étonnant avec euh, ce que je vous ai présenté, c'est que l'ensemble des entreprises que je vous ai présentées ont chacune mis en place pas moins de huit stratégies de compétitivité pour conserver leur leadership. Incroyable Typiquement, Sony, ils ont déposé 1000 brevets au tournant des années 2000, euh, alors même qu'ils perdaient leur leadership dans un des marchés principaux qui est celui de la musique. Donc, on peut Donc, investir beaucoup en R&D et, et quand même perdre son leadership industriel. Si j'ai choisi l'exemple de la musique, parce que j'aurais pu prendre d'autres exemples, on a vu des innovations, euh, une chronologie des innovations et des améliorations dans d'autres industries. Bon, Si j'ai choisi la musique, c'est parce qu'il y a quelques-uns des plus grands patrons de notre époque. Euh, typiquement, euh, RCA et Columbia Records, le patron, c'était David Sarnoff qui est un monsieur qui a survécu à la révolution russe, qui s'est immigré aux États-Unis, qui est parti de rien, qui est devenu conseiller de Franklin Roosevelt, le président, et qui par ailleurs était le patron de, de, de l'entreprise que j'ai évoquée précédemment, et qui, vers les années 50, avait prédit l'avènement d'Internet pour la fin des, le début des années 90, et l'avènement de le l'email pour la fin des années 90. Donc avec 40 ans d'avance il a eu raison presque à l'année près. Et puis il y a bien sûr, bien sûr Icon Morita donc le fondateur de Sony qui a inventé le Walkman, la télévision en couleur, qui a inventé aussi les, euh, ce qu'on appelle Betamax qui est un enregistreur vidéo qui a pas, qui s'est pas imposé sur le marché mais qui est quand même un très grand patron. Et puis il y a bien sûr Steve Jobs. Il y a aussi d'autres choses, beaucoup d'investissements dans le, le fait de, de d'augmenter les applications commerciales des différentes technologies que j'ai présentées précédemment. Par exemple, la cassette audio est devenue cassette vidéo, le CD est devenu DVD, avec, on peut utiliser pour défaire des logiciels, de, de, de, on peut regarder aussi des films, euh, etc. Et donc, en dépit de tout ce travail sur ces huit stratégies de compétitivité, euh, et le fait d'utiliser aussi de l'amélioration de produits, l'amélioration des chaînes de production, et ben, à chaque fois qu'on change de forme de produit, ce n'est plus le même leader qui euh, prend le marché, en quelque sorte. Quand on passe d'une euh, forme produit à une autre, par exemple, prenons le cas de CD à l'iPod, c'est le cas le plus euh, facile à comprendre, Et bien, le taux de survie de l'ensemble des chaînes de valeur, c'est-à-dire les distributeurs, les fournisseurs, c'est de 9%. Donc, C'est vraiment un chamboulement économique majeur c'est de nouvelles technologies, ce n'est pas la même technologie pour, pour, pour développer un produit plutôt qu'un autre, donc c'est complètement différent. Et ça c'est important parce qu'aujourd'hui on estime que, avec le PIB mondial, on sait c'est 87 000 milliards de dollars, et il y a un risque de disruption sur de l'ordre de 45% des 87 000 milliards de dollars de PIB dans le monde. Donc en fait, ce que j'ai raconté sur la musique, ce n'est pas juste la musique cest serait de dire que c'est que la musique qui euh, euh, il n'y a que de l'innovation dans l'industrie musicale. En fait, ça touche tous les secteurs et il y a quelque part tous les secteurs pourraient euh, se voir euh, mis en difficulté en quelque sorte par de nouveaux acteurs technologiques. Donc 41 000 milliards de dollars pourraient faire l'objet d'une disruption technologique. Eh bien, ce que je vous propose, c'est de voir l'innovation non pas du point de vue du producteur, mais du point de vue du consommateur. Et en fait, quand on voit l'innovation de cette manière-là, on la voit comme une sorte d'amélioration. C'est une autre manière de définir la notion d'amélioration et une autre manière d'éclairer les complémentarités entre innovation et amélioration. Et alors, euh, ben on a tendance à l'oublier, mais écouter de la musique, c'est un processus de production. Comme construire une voiture, c'est beaucoup plus facile d'écouter de la musique que de construire une voiture. Mais écouter de la musique, il faut bien avoir des éléments en entrée, donc avoir le, typiquement, si on prend le CD, il faut avoir le CD, le lecteur CD, il euh, faut avoir le bon CD, voilà, faut mettre le CD dans le lecteur CD, etc. Et euh, c'est vrai aussi pour d'autres formes de produits. C'est un processus de production. Alors. Là, j'ai présenté ce que c'est que le processus de, produc de production euh, d'écoute de, de la musique. Et on va regarder, si vous voulez bien, plus précisément le passage du CD à l'iPod. Et euh, vous avez pu voir que le processus de production, comme tout processus de production, il y a le fait d'obtenir les éléments en entrée, donc parfois on appelle ça input, euh, donc le fait, par exemple, d'être informé des nouveautés musicales, le fait de pouvoir acheter de la musique euh, de manière simple et pratique, le fait d'avoir une bibliothèque de chansons, euh, avant on avait les tours de CD, une bibliothèque de chansons qu'on peut choisir dans la bibliothèque. Une fois que vous avez ça, c'est les éléments d'entrée, ensuite on passe aux opérations, donc c'est le fait d'écouter de, bah, euh, de la musique, euh, le, que la, le son soit de, de qualité, puis ensuite vous, vous ressentez un bonheur immense, vous transportez ce que... Euh, Rihanna ou ou Mozart ou quelqu'un d'autre. Et puis, vous pouvez changer de chanson à la fin, passer de Mozart à Rihanna ou quelque chose de différent. Et après, partager vos impressions avec votre famille, vos amis. Et donc, on va regarder ça de manière plus précise. Donc ici, ça, c'est la forme produit d'origine. Donc là, on est bien... Ça, c'est l'histoire de la musique. Et... On, comme je disais précédemment, on regarde plus précisément le changement de l'iPod du CD à l'iPod. Donc c'est l'iPod qui vient entre guillemets disrupter le CD. C'est pour ça qu'on a mis le CD ici, parce que c'est la forme produit établie qu'on veut disrupter. Enfin, que l'iPod se propose de disrupter. Et alors on va regarder si l'iPod améliore ou pas le process de production d'écouter de la musique du point de vue du client. Et pour faire ça, on regarde deux, deux choses, deux axes. Donc déjà ici, si le sujet qu'on traite, il est important pour les consommateurs ou s'il n'est pas important. Donc là, typiquement, ici, tout ce qui est là, ce n'est pas important. Euh, et puis ensuite, si c'est important selon une ou deux personnes ou si c'est important selon des millions de personnes. Il y a le marché de la musique, c'est en, en milliards de personnes qui écoutent de la musique. Donc là, on voit que tout ce qui est ici, c'est important pour un nombre élevé de personnes. Typiquement, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'écouter de la musique avec une bonne qualité audio, c'est très important. Euh, de la même manière qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'acheter de la musique de manière simple, c'est très important. Donc ça, c'est l'axe des abscisses. Et puis, il y a un autre axe, qui est l'axe des ordonnées, qui figure ici. Et là, on regarde si l'iPod, il, il améliore ou pas le process de production sur l'ensemble des items qu'on a retenus. Donc, typiquement, on peut voir que, euh, pour ce qui concerne le fait de la qualité audio, eh bien, l'iPod, c'est moins bon, le son est moins bon avec un iPod qu'avec un CD. Donc, le facteur d'amélioration qui apparaît ici, eh bien, il est négatif, c'est-à-dire que, le son est moins bon, tout simplement, qu'avec euh, un CD. En revanche, pour ce qui concerne euh, typiquement l'achat de musique, si on compare avec un iPod et un CD, donc l'iPod, vous pouvez acheter depuis votre salon. Tandis qu'avec un CD, vous devez, euh, euh, vous devez bon, partir de chez vous, euh, vous devez aller chez le disquaire, ensuite, il faut aller trouver les rayons. Alors moi, je, moi, je me perds toujours dans les rayons. Ensuite, il faut enfin trouver le, le bon CD, Ensuite, donc, il faut prendre le CD, aller à la caisse, faire la queue, on paye le CD. Si vous avez un lecteur CD portable, vous pouvez insérer le CD. Et à ce moment-là, on est bien. Si vous n'avez pas de lecteur CD portable, vous pouvez rentrer chez vous, euh, trouver euh, le lecteur dans votre salon, et c'est comme ça que vous écoutez de la musique. Donc là, si on devait comparer le nombre de minutes euh, entre CD et iPod, le CD, il faut deux heures à peu près pour acquérir une nouvelle chanson, contre deux minutes. Donc ça fait deux minutes contre 120 minutes. Donc là, le facteur d'amélioration, il est de 60. Je ne suis pas très bon en maths. Donc... Mais oui, c'est ça, 60. Et, et voilà, donc c'est vrai aussi que, euh, pour ce qui concerne le fait de détenir beaucoup de chansons, eh ben, avec un iPod, on a 2000 chansons dans sa poche. C'est ce que disait Steve Jobs. On a 1000 chansons dans sa poche, pardon, c'est ça qu'il disait. Tandis qu'avec le CD, on a 18 chansons avec, sur un CD. Donc là, le facteur d'amélioration, il est de 50x à peu près. Donc vous voyez que euh, bon bah, l'iPod, c'est mieux que euh, le CD, sur un certain nombre de critères. Et puis sur, sur d'autres critères, c'est moins bien. Mais globalement... Si vous créez quelque chose, une nouvelle forme produit qui amène un facteur d'amélioration de 10 sur des éléments très importants pour les consommateurs, qui sont importants pour plein de consommateurs, alors petit à petit, les consommateurs vont se détourner de la forme produit établie, ici c'est le CD, et ils vont migrer vers la forme produit que vous avez vous-même imaginé, qui ici est l'iPod. Et c'est comme ça que se fait l'innovation, parfois on, a, on dit l'innovation de rupture. Donc vous voyez que les clients n'achètent pas les produits, ça c'est très important parce que les dirigeants, les directeurs commerciaux, les directeurs marketing, les directeurs de production et les directeurs de R&D disent que les, les clients adorent leurs produits. En fait, les clients n'adorent pas leurs produits, c'est malheureux, mais c'est vrai. Les clients aiment les résultats. Et On il voit le produit, produit comme un moyen, moyen pour écouter, pour, pour parvenir, parvenir au résultat auquel il souhaite parvenir. Ici, dans le cadre de l'exemple que j'ai cité, euh, il s'agit d'écouter de la musique. Et vous ne trouverez personne qui dit que, ou très peu de monde, qui disent Ah j'adore euh, mon Walkman des années 80 ⁇ La personne aime écouter Michael Jackson, par exemple. Euh, personne ne va dire ⁇ J'adore le tournevis ⁇ ce qu'ils aiment, c'est le fait d'atteindre leur objectif de consommation. Donc, vous voyez que innover, ça veut dire améliorer le processus de production de son client. Et au lieu de prendre le point de vue du producteur, c'est souvent le cas quand on, euh, on s'entasse à l'entreprise, on voit la chaîne de production, etc. Et on est, en quelque sorte, immergé dans la chaîne de production. Et finalement, l'ensemble de son énergie intellectuelle est portée là-dessus. Mais le client, lui, il ne regarde pas ça. Lui, il regarde, ça m'aide à écouter de la musique, oui ou non. Et en fait, là, je me suis permis de citer euh, Ronald Reagan, parce qu'on lui avait remis euh, une, une demande budgétaire, la NASA lui avait remis une demande budgétaire pour euh, poursuivre l'exploration spatiale. Euh, et euh, il trouvait qu'il n'était pas assez riche pour, euh, pour payer l'édition. Et donc, euh, comme il tenait quand même beaucoup à l'exploration spatiale, et, et aussi un certain nombre d'applications militaires, comme la guerre des étoiles, eh bien, il a demandé à ce que la NASA fasse mieux, euh, « enfin better, faster, cheaper », donc mieux, plus vite, moins cher. Et quelque part, ça résume la manière dont le consommateur voit l'innovation. C'est-à-dire que le consommateur, il veut quelque chose de plus rapide, de plus accessible. Euh, « Mieux », ça veut dire moins, plus fiable, avec moins d'erreurs moins d'incertitudes, moins de facteurs de variabilité, parfois on appelle ça comme ça, euh, et aussi euh, moins cher. Donc voilà, le client, il veut ça. Il ne s'intéresse pas à la chaîne de production, ce n'est pas son sujet. Lui, son sujet, c'est euh, trouver un produit qui va l'amener à atteindre son but de la manière rapide, la moins chère et la plus qualitative possible. Voilà, donc là, on a parlé des rapports entre innovation et amélioration. Il y a donc deux manières différentes différentes de définir l'amélioration, on peut améliorer un produit, donc on reste dans un paradigme produit déterminé et on cherche à l'améliorer de manière incrémentale. Ou alors, on peut voir l'amélioration du point de vue du, du client, et ça, c'est euh, agnostique par rapport à la forme produit, c'est-à-dire qu'on ne se sent pas euh, pieds et poings liés à une forme produit déterminée, on s'autorise à imaginer, à imaginer d'autres formes produits pour que le client puisse atteindre son objectif de consommation dans les meilleures conditions. Alors, le problème, c'est que faire tout ça, c'est très difficile. Et on va parler de ça maintenant, si vous le voulez bien. Et euh, bon, moi, ça, c'est des chiffres qui viennent du monde des startups. Donc, c'est à ma connaissance... Alors, peut-être pourquoi c'est des chiffres qui viennent des startups Parce que le problème, de, quand on parle des innovations dans les grandes entreprises, on, je pourrais en parler, il hein, n'y a pas de problème, mais c'est qu'en fait, quand les grandes entreprises font une innovation qui échoue, on n'en parle jamais, c'est un secret. Euh, il ne faut pas dégrader l'image de l'entreprise, etc. Et puis même quand on est actionnaire, on n'a pas accès aux informations. Donc en fait, c'est très difficile quand euh, on est entre guillemets « analyste, qu'on cherche à connaître ce qui s'est vraiment passé. Euh, bah, on n'a pas accès aux informations, elles ne sont pas publiques. que les startups, quand elles font faillite, bon, bah, c'est public. On sait exactement ce qui s'est passé. Il y a les documents, on sait qui était là, euh, on peut rencontrer les personnes. C est, c est... Et puis elles-mêmes cherchent à se relancer, donc elles sont, elles sont ravies de vous rencontrer. Tandis que euh, quand euh, un directeur d'innovation qui échoue quelque chose, lui, il ne le dit pas, parce que ça serait noé pour sa carrière, etc. Alors, c'est pour ça que dans les chiffres que j'ai présentés, j'aurais pu vous présenter les mêmes chiffres, enfin des chiffres différents, dans les grandes entreprises. Mais c'est un choix que j'ai fait de ne pas le faire, parce que l'échantillon de données est moins important. Alors, ça, à ma connaissance, c'est le plus gros échantillon sur l'analyse du taux d'échec des startups. C'est une analyse qui a été faite sur 30 ans. 35 658 startups ont été recensées pour faire ce, ce, ça. Et on peut voir que, quel que soit le tour de financement, que ce soit au tout début, ça s'appelle euh, série A, euh, ou alors à la toute fin, qui précède l'entrée en bourse, eh bien, le taux d'échec des startups est de l'ordre de 80%, et donc toutes les personnes qui disent que quand on a, après le démarrage, finalement, c'est gagné, ben bah, c'est pas vrai, puisqu'on voit que euh, même à partir de série A jusqu'à série H, le taux d'échec est compris entre 70% et 80%. Alors, euh, derrière ces entreprises ces start-up, il y a des gens qui financent ces start-up, parfois on appelle ça les gens qui font du capital-risque. Donc c'est des gens qui financent, comme il y a dans les grandes entreprises, il y a des dirigeants qui financent les projets d'innovation. Et bien dans le monde des startups, il y a des investisseurs qui financent les startups. Et donc quand on voit des chiffres comme ça, on se dit, qu'est-ce qu qui qu qu se passe Demain vous êtes investisseur, qu'est-ce qui va vous arriver Eh bien, euh, voici ce qui vous arrive. Ça c'est sur euh, donc, de l'ordre de 28 000 tours de financement, c'est-à-dire 28 000 moments, où on A financé des startups et c'est de l'ordre de 21 000 dollars d'investissement. Et on peut voir que la répartition des gains et des pertes, et eh bien il y a deux tiers des enveloppes qui ont généré un retour sur investissement qui est inférieur à la mise de financement. Par exemple, c'est moins de 1 x. Donc si vous avez mis 100 000 euros, vous avez 66% de chance, un peu moins, 64,5 pour être précis, pour que les 100 000 euros que vous avez investis vous rapportent dans 10 ans, parce qu'il faut attendre 10 ans, un retour compris entre 0x, c'est-à-dire 100 000 fois 0, c'est-à-dire 0, et 1x, donc 100 000 fois 1x, c'est-à-dire 100 000. Donc auquel cas vous n'avez pas fait de gain, pas fait de perte, mais voilà. Et puis vous avez tout le reste, le tiers restant, euh, qui vous rapporte entre 1x donc euh, et donc 3x pour ce qui est du, du la premier, etc., jusqu'à 20x. Donc ça, c'est Google. Google, c'est vous avez mis 100 000, 100 000 euros, puis ensuite, on vous a appelé pour dire, ouais, tu as gagné des millions. Alors vous allez me dire, tout ça, c'est formidable, mais à la fin, est-ce que vous gagnez de l'argent ou est-ce que vous perdez de l'argent Eh bien, en fait, euh, comme vous savez, vous pouvez mettre votre argent dans plein d'enveloppes différentes. Par exemple, pouvez, oui, comme, bien, comme moi, vous pouvez bien, le mettre dans le livret A. <rire> Et dans le livret A, vous allez avoir un rendement financier de... Alors, je ne connais pas, c'est 0,75%. C'est-à-dire que si vous mettez... C'est pas ça, c'est... Combien oui, 0,25. 0,25, ah oui. <rire> D'accord, donc, donc en fait, ce qui est positif, c'est que vous allez gagner de l'argent. Mais pas beaucoup. Alors, la bonne nouvelle avec le livret A, c'est que vous n'allez jamais en perdre. Ça, c'est bien. Alors, il n'y a, a pas, pas que, que le livret A, heureusement. Donc, vous avez d'autres possibilités. possibilités. Et une, une des possibilités, bien sûr, c'est la bourse. Des Et des dans la bourse, il y a plein de des possibilités. L'une des des desquelles, c'est les... Des Alors, il y a plein de possibilités, des des possibilités mais l'une desquelles, des des c'est les titres des industriels des traditionnels, des traditionnels américains, le Dow Jones. Jones. Et, ça, Et ça, ça rapporte ça plus, plus de 9% par ans. an. Incroyable. Donc, Coca-Cola, ce genre d'entreprise, qui existe depuis plus d'un siècle, eh bien, ça rapporte plus de 9% par an. Et en plus, c'est liquide, c'est-à-dire que vous mettez l'argent le lundi et puis le mercredi vous dites « Non, finalement, je, je préfère partir au Pérou. » Il n'y a pas de problème, on vous rend l'argent le, le jeudi ou, euh, ou le vendredi et puis vous partez au Pérou. Et alors pour ce qui concerne le, le capital risque, malheureusement, ce n'est pas liquide. C'est-à-dire que là, vous mettez le lundi et puis vous partez au Pérou le mercredi, mais là on vous dit « Non, non, il faut attendre 10 ans. » le lundi dans 10 ans, pour obtenir l'argent vous avez mis le lundi. Donc, euh, très difficile. Vous devez faire un, un effort de planification de vie qui est, qui est majeur. Euh, alors, la bonne nouvelle, ça, c'est la bonne nouvelle de la décennie, c'est que, ça, pour le coup, c'est nouveau, c'est que, en fait, le capital risque a rapporté de l'argent et dans des proportions plutôt satisfaisantes, de l'ordre de 8 mais c'est quand même moins que le Dow Jones. Donc, ça, c'est quand même étonnant. Alors, on a gardé l'image des années 90 où euh, vous investissez dans les startups et puis le lendemain, vous, vous êtes millionnaire et puis vous êtes euh, à Tahiti en train de, de siroter du jus d'ananas ou je ne sais pas quoi. Donc malheureusement, ça, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Si on regardait ces mêmes chiffres sur 30 ans, on verrait que la classe d'actifs du capital risque a perdu un peu d'argent. Donc vous vous êtes appauvri en investissant. Alors ça, c'est un énorme problème. Parce qu'on ne peut pas avoir un capitalisme... Euh, vivant si on n'est pas capable d'avoir un système de financement de l'innovation qui soit euh, rentable et qui attire les capitaux comme c'était le cas à la belle époque avec l'exemple euh, de ce garçon de café qui avait investi dans Citroën, Et euh, ce qui est d'autant plus étonnant, c'est qu'on est dans un contexte géopolitique où euh, alors qu'on euh, a des difficultés en Europe, dont les États-Unis sont très actifs, donc ça c'est positif, mais en Chine en 2000, alors pas mis, dû mettre, mais 2010, zéro licorne, 2005, zéro licorne. Et aujourd'hui, la majorité des licornes du monde sont chinoises. Donc ça, depuis 2019, c'est établi maintenant, c'est 43% des licornes du monde sont chinoises. Donc c'est plus que les États-Unis. Et surtout, ils ont une célérité, une capacité à devenir une licorne en 4 ans, contre 7 aux États-Unis. Donc ça, c'est un peu gênant, moi je trouve ça très gênant, parce que, euh, comme vous le savez, ou vous ne le savez pas, les grandes victoires militaires, par exemple, de la Deuxième Guerre mondiale, ont toujours été acquises parce que l'un des deux adversaires avait un, un, un avantage technologique, c'est le cas des Allemands, qui maîtrisaient la guerre mécanique, quand euh, il y a eu la guerre avec la France. Et donc, euh, bon, bah, ils ont gagné en 42 jours. Ils avaient les tanks qui parlaient aux avions, euh, par radio, télécommunication. Une armée de tanks qui se déplaçait à une vitesse moyenne de 40-50 km/h contre l'armée française où le, le char était vu comme un soutien de l'infanterie, donc du soldat à pied, avec une armée une, une célérité de 10, 10 km/h. Donc en fait, vous avez des vitesses des armées qui vont pas du tout à la même vitesse. Quelques mois plus tard, les Allemands sont attaqués aux Britanniques, aux Anglais, et ils étaient partis pour gagner, sauf que les Britanniques maîtrisaient le radar. Vous pouvez géolocaliser les avions et il y avait toujours une supériorité de la RAF sur une bataille très particulière parce qu'ils avaient identifié le nombre d'avions et donc ils envoyaient un nombre d'avions britanniques plus important pour défaire l'ennemi. Et puis quand les anglo-américains se sont posés la question du débarquement, comme vous savez il y a eu le débat sur où est-ce qu'il faut débarquer, ils avaient percé le code secret allemand qu'on appelle Enigma avec le premier ordinateur d'Alain Turing, qui parvenaient à lire les communications allemandes. Et donc, les anglo-américains ont choisi la Normandie parce que c'était le seul endroit où les Allemands en tout cas, étaient le moins bien préparés pour se défendre. Et enfin, bien sûr, les Américains ont remporté la guerre contre les Japonais avec l'arme la atomique, atomique. Et en fait, tout est bien dans le meilleur des mondes, jusqu'au 4 octobre 1957, où les soviétiques envoient le premier satellite artificiel, le 4 octobre donc, et ça, le, le, le président Eisenhower, qui donc était général euh, euh, de, pendant la deuxième guerre mondiale, il a dit, ou là, c'est très choquant, parce qu'ils pourront mettre des bombes nucléaires sur les satellites, et donc on est exposé. Et il a créé une agence d'innovation militaire, qui s'appelle la DARPA. À l'époque, ça s'appelait ARPA, seulement nom. Et le, la raison d'être de cette agence, c'est de faire en sorte que l'armée américaine ne soit jamais face à une supériorité technologique de l'adversaire, ce qu'on appelle la surprise technologique. Un peu comme l'exemple de la musique que je citais précédemment, où chaque nouvelle forme produit une surprise pour les acteurs établis. Là, dans le cas de l'armée, il ne faut pas que l'armée soit face à une arme qu'elle n'aurait jamais vue. Et donc, c'est ça l'objectif de la DARPA. Et à la DARPA, on lui doit l'ancêtre de Internet, ARPANET. on lui doit l'Internet des objets, on lui doit euh, les avions furtifs, on lui doit le, la, la souris, d'une manière très, euh, pas aussi sophistiquée qu'aujourd'hui, mais une forme de souris. Et puis aujourd'hui, ils font des, des drones euh, mi-insectes, mi-machines, euh, mi puisqu'ils mettent dans des papillons des, des, des capteurs et des électrodes dans les cerveaux pour pouvoir orienter le vol euh, de l'animal la, et faire de la reconnaissance dans des sites urbains, notamment. Alors, si l'Occident ne trouve pas une nouvelle manière d'innover, eh le risque, c'est un risque de souveraineté par rapport à la Chine, parce qu'on n'aura pas les moyens de conserver euh, le mode de vie auquel nous on tient. Et donc, il y a un vrai sujet là-dessus, sur le, la productivité et l'efficacité de l'innovation. Et on va parler de ce sujet-là, euh, si vous le voulez bien, on va parler du rendement financier de euh, l'innovation et comment l'améliorer. La première chose, c'est bien sûr... Pourquoi est-ce que c'est si difficile de réussir l'innovation Et alors, vous me croirez ou vous ne me croirez pas, mais je propose de me croire, eh bien, personne n'avait fait un travail de recensement du risque d'innovation consolidé. Moi, je trouve ça sidérant. Vous prenez n'importe quel projet industriel d'envergure, même pas d'envergure, tout le monde fait une étude de risque du projet industriel. Enfin, je... Moi, j'ai assez peu d'expérience dans le domaine, mais je, je sais que euh, tout le monde fait des études sur le risque industriel. Ça me semble quand même la base euh, de euh, tout. Et ben, dans l'innovation, pour des raisons que j'ignore, personne n'avait fait ce travail. Voilà. C'est-à-dire qu'on l'a déjà fait projet par projet, ça oui, mais il n'y a personne qui a pris 300 projets et qui a dit quels sont tous les risques parce que parfois, c'est les mêmes risques d'un projet à l'autre. Il n'y a personne qui a fait ce travail. Et heureusement, il y a nos amis de CB Insight qui ont fait ce travail. Et eux, donc ils ont parlé à 600 fondateurs de startups qui ont tous fait faillite. Ils ont demandé pourquoi, c'était quoi la difficulté, pourquoi est-ce que ça n'allait pas. Et voici les réponses qu'ont données les fondateurs de startups. Euh, voilà. Donc, bien sûr, c'est pondéré selon que tel risque soit plus important que tel autre risque vous avez peut-être fait des études de risque industriel, mais c'est exactement, exactement la même démarche dans, dans les risques industriels et aussi dans le, le risque financier. Et alors là, on voit que les difficultés de type financière, Ou alors moi je pensais, parce que, bon, moi je suis à côté de la plaque, moi je pensais que c'était parce qu'il y avait des problèmes financiers. Ben en fait, ça, plus les problèmes d'équipe, les gens qui ne s'entendent pas, ceux qui s'aiment au début, ils s'aiment plus à la fin, etc., et eh bien, ça, ça plus la finance, c'est un tiers des risques. Donc, moi, je trouve ça assez, assez faible, à titre personnel, mais c'est ça, les résultats. Et alors, autre chose incroyable, tout ce qui tourne autour de la compréhension du client, au sens large, et eh bien, ça, c'est deux tiers des risques. Et alors, euh, bon, moi, je ne vais pas vous expliquer pourquoi c'est comme ça, en j'en sais rien, mais moi, je crois que quand on est dans une, dans une structure, on est aspiré... En quelque sorte, par la logique interne de la structure, par les histoires, les projets internes, les histoires internes, etc. Et donc, on se centre, se centre sur soi-même ou sur le groupe et on ne va plus vers le dehors, vers les clients. Donc, c'est mon interprétation personnelle, ça n'a pas de valeur particulière. Voilà. Et alors, autre point d'étonnement majeur pour moi, et je pense pour beaucoup de gens, c'est le fait que, moi je croyais aussi que quand ça marchait pas, c'est parce que le produit marchait pas. Donc il y avait un dysfonctionnement de type technologique. Mais en fait, non. C'est-à-dire que ça n'est même pas cité. Donc si c'est si le cas, c'est moins de 2% des échecs. Puisque le plus bas, là, c'est 2%. Alors, pourquoi, pourquoi ça Donc ça, c'est un gros questionnement philosophique. Vous avez dit que j'avais fait de la philo, c'est vrai. Donc là, gros moment, euh, intensité philosophique majeure. Euh, et je me suis demandé pourquoi c'était comme ça. Et alors, euh, en fait, j'en sais rien, mais j'ai imaginé la raison, la raison suivante. Eh bien, demain, vous voulez construire une fusée. Donc vous vous dites, ok, formidable, je construis la fusée. Et puis après, demain, vous faites le lancement de la fusée. Alors, on appuie sur le, vous avez tous vos amis qui sont là, euh, vos beaux-parents, euh, votre tante, votre, votre grand-père, tout le monde est là, bref. Et puis alors là, euh, vous demandez, je ne sais pas moi, à votre nièce d'appuyer sur le bouton lancement, elle appuie. Et alors là, il peut se passer deux choses, soit la fusée décolle, et là, peut-être qu'il y avait des débats internes sur le fait que ce n'était pas la bonne fusée, la bonne architecture technologique ou pas, mais bon, c'est peut-être une mauvaise architecture technologique, mais en tout cas, la fusée, elle décolle. Donc après, on aura peut-être pu faire différemment, ou mieux ou moins cher, mais là, elle, elle marche. Soit, autre possibilité, la fusée explose. Et là, même si tous vos collègues pensent, pensent, pensent que vous avez fait la meilleure, les meilleurs choix d'investissement, tout le monde doit reconnaître que ça ne marche pas. Y compris la personne qui a toujours un point de vue différent sur le sujet, sur tous les sujets. Là, il doit reconnaître, ah non, quand ça explose, c'est que ça ne marche pas. Donc, la technologie, ça a quelque chose de rassurant. Parce que ça se prête à un test dont on peut dire qu'il est réussi ou qu'il a échoué. C'est binaire. Et euh, force est de constater que, euh, peut-être même à l'occasion de cette conférence, eh bien, il y aura autant d'opinions sur l'intérêt de cette conférence que de personnes dans la salle. Ou alors, sur d'autres travaux marketing particuliers, il y a autant d'opinions que de gens dans la salle, et parfois même les gens changent d'opinion, donc ça fait plus d'opinions que de gens dans la salle. Euh, et, donc, ça, et ça, c'est un problème, parce qu'à la fin, on veut savoir est-ce que l'étude marketing, c'était vrai ou faux On a besoin de savoir, parce que si on prend une décision après, on ne peut pas prendre des décisions sur la base de choses qui sont fausses. Et donc, comment on peut faire un marketing qui se prête à des tests dont on puisse dire que la conclusion est vraie ou qu'elle est fausse un truc binaire, vrai, faux. Et quand c'est vrai, c'est vraiment vrai. C'est pas vrai selon l'opinion et les tendances des uns et des autres ou les sympathies personnelles. Et quand c'est faux, c'est que c'est faux. Voilà. Alors, il se trouve qu'Alain Turing, il s'est posé une question qui n'est pas proche de celle-là, mais qui quelque part y ressemble un peu. Lui, il s'est posé une question, pour le coup, vraiment philosophique, qui était Est-ce que les machines peuvent penser Il s'est posé cette question. En fait, assez tôt, mais là, c'est son papier qui date du mois d'octobre de 1950. Et pour faire ça, il a initié un test, qu'on appelle le test de Turing. Et dans le test de Turing, il existe un total de trois salles. Et dans la première salle, on trouve un être humain. Et dans une autre salle, on trouve une machine. La machine doit se faire passer pour l'être humain. Et dans la dernière salle, la troisième salle, c'est la salle du jury. Et le jury, lui, le jury ignore où se trouve la machine et où se trouve l'être humain. Mais il pose des questions. Et pour chaque question qu'il pose, il obtient deux réponses. L'une... En fait, il ne sait pas laquelle vient de la machine et laquelle vient de l'être humain, mais en tout cas, on lui obtient deux réponses. Et lui doit dire quelle réponse provient de la machine et quelle vient de l'être humain. Et à chaque fois qu'il se prononce, on vérifie pour voir si le jury a vu juste ou pas. Si la machine a dupé le jury et s'est fait passer pour un être humain, on dit que la machine euh, a réussi le test de Turing et qu'elle est dotée d'une intelligence qu'on appelle artificielle. Si la machine n'a pas réussi à duper le jury, alors elle a échoué le test et elle n'est pas dotée d'intelligence artificielle. Et c'est comme ça qu'on peut dire si les machines pensent, on peut dire si elles arrivent ou pas à simuler la pensée de l'être humain. Alors moi, je me suis dit, tiens, on va faire la même chose, mais pour une histoire d'innovation et de clients. Et donc, je me suis demandé, est-ce que les innovateurs peuvent simuler de la pensée de leurs clients Et donc, j'ai créé un test, très largement inspiré du test de Turing, qui s'appelle le test Benvenis. Et dans le test Benvenis, on, demande, on, on a aussi trois salles. Et dans une salle, on trouve un client. Et dans une autre salle, on trouve un innovateur qui doit qui se faire passer pour un client. Et dans la dernière salle, on trouve le jury et le jury ignore où se trouve le client et où se trouve l'innovateur qui doit se faire passer pour le client. Mais il pose des questions et à chaque fois qu'il pose une question, il obtient deux réponses. Il ignore laquelle vient de qui, il doit se prononcer et à chaque fois on vérifie si c'est vrai ou c'est faux. Alors on va faire un test tout de suite. Vous avez rencontré un entrepreneur juste où il vous attend à la sortie de la conférence. Et euh, il vous a dit, voilà, mon projet, je veux faire de la musique, parce qu'on a parlé de la musique avant, donc on parle de musique là. Et euh, bon, bah, vous vous réfléchissez, et euh, vous dites, bon, bah, quelles questions est-ce que je pourrais vous poser Et puis, euh, après avoir réfléchi, vous dites, bon, bah commençons avec une question très simple, pourquoi est-ce que les gens écoutent de la musique Donc, vous posez cette question, elle est envoyée, et puis, euh, bon, il bah, y a un temps de réflexion, et puis après ce temps de réflexion, vous obtenez donc deux réponses. Il y en a une forcément qui vient du client et l'autre forcément de l'innovateur, mais on ne sait pas à laquelle. Et alors, à votre avis, qui a répondu Qui est derrière la réponse A Donc la réponse A, c'est j'écoute de la musique parce que la nouvelle appli est top, j'accède à mes contenus et en plus il y a de la pub. Et la réponse B, j'écoute de la musique pour me reposer et me changer les idées, c'est une manière de faire un break. Qui a A, c'est qui a, c'est innovateur, D'accord. Et donc, B, c'est qui D'accord. Donc, vous dites ça. Voilà. Donc, vous dites ça, et il y a un organisateur qui va euh, dans chaque salle. Donc, il y en a un, euh, donc là, il sort par rapport porte. Hop. Il va sur euh, là où il y a la salle A. Il ouvre la porte. Il s'attend à trouver euh, l'innovateur. Et, en effet, dans la salle A, il trouve l'innovateur. Ensuite, il va dans la salle B il ouvre la porte, il s'attend à trouver le client, et en effet, il trouve le client. Donc, vous avez raison. Voilà. Vous, avez, vous êtes parvenu à distinguer l'innovateur du client, mais la mauvaise nouvelle, c'est que l'innovateur, lui, la mission qu'on lui a fixée, c'est de se faire passer pour le client et de duper le jury. Donc lui, malheureusement, n'a pas réussi à se faire passer par le client, donc il a échoué au test, et sur cette première question-là, sur le sujet des motivations pour écouter de la musique, on peut dire de manière binaire et certaine que l'innovateur ne connaît pas son client. Et ça ne se prête pas à un débat, ce n'est pas une négociation, ce n'est pas une histoire d'affinité personnelle. On sait qu'il ne connaît pas son client sur ce sujet-là. Et vous voyez qu'avec ce type de test, s'il y en a un qui gagne, il y a l'autre qui échoue. Et donc, il euh, y a un duel qui se crée un duel intellectuel, quand le, le jury perd, il ressent une blessure narcissique très forte, et il se dit que plus jamais il va se faire duper par un innovateur. Donc il trouve une question beaucoup plus dure pour piéger l'innovateur. Et quand l'innovateur perd, il a l'impression de perdre la face. Donc il ne parle plus, plus de ce qui se passe en fait dans les faits. C'est qu'il ne parle plus jamais de son produit. Il parle que des bénéfices clients. Là, il est obligé en fait, parce que sinon il va rater le test. Donc vous voyez, on le sort de son contexte de production, entre guillemets, et on le force à simuler la pensée de son client. Alors parfois on dit « Ah oui, mais la compétition, c'est horrible ». Mais dans plein d'autres domaines, il y a de la compétition entre les gens. Par exemple, les compétitions individuelles, au tennis, par exemple, aux échecs, et y a des compétitions collectives, avec le formidable but de Benjamin Pavard. Voilà. Et puis, et puis au basket, voilà, il, y a toujours des, il y a souvent des compétitions. Voilà. Donc, donc, on peut, on peut faire, faire des compétitions sans que, que ça dégénère d'une manière ou d'une autre. Alors, vous n'avez pas posé vous vous juste vous une seule questions. question. Vous posez et plein de questions. questions. Par exemple, 50, et 50 questions. questions. Et, et bon, bah, forcément, l'innovateur, il vous a dupé forcément un certain nombre de fois. fois. Et, euh, voilà. et donc, donc, donc à la fin, on calcule le taux de réussite de l'innovateur. Et ça, ça nous donne une indication sur sa capacité à simuler la pensée d'un client. S'il arrive à à duper le jury deux, deux fois, fois sur trois, bon, c'est exceptionnel, c'est très bien. S'il arrive une fois, fois sur dix ou une, une fois, fois sur huit, ben c'est moins bien. voilà Et ça, ça on peut on débattre, mais c'est des faits, faits. Ça, ça, ça ne se, se, se discute pas. pas. Donc il y en a un, un qui, qui connaît peut mieux se son se client qu'un autre. autre. Alors, moi j'ai remarqué que euh, les différentes personnes vont répondre différemment à la même question. Par exemple... Un jeune homme de 15 ans qui habite euh, je sais pas moi, à Arcueil eh ben, il va répondre d'une certaine manière sur euh, pourquoi j'écoute de la musique, mais une dame de 80 ans qui habite euh, à Mumbai, en Inde, elle va répondre euh, différemment. Donc, selon le type de marché, le type de client que l'innovateur cherche à séduire, on va imaginer des critères de diversité. S'il se concentre surtout sur Arcueil et la tranche de 15-20 ans, et les dames de 80 ans à Mumbai, eh ben on va le tester que auprès des publics, qui sont donc des dames de Mumbai qui ont 80 ans et des, des jeunes hommes de 15 à 20 ans. Mais s'ils si visent une multiplicité de pays, eh bien on, va, enfin, on va imaginer des critères de diversité qui correspondent à son projet de go-to-market. Alors, par exemple, donc ça c'est vraiment un exemple, euh, moi on avait dit dans un des exemples, on avait dit. Il fallait faire quatre nationalités différentes, euh, on avait identifié exactement lesquelles, euh, quatre générations différentes, il fallait faire en fait, presque tous les types de consommateurs différents, que ce soit les influenceurs, les mélomanes, ou les consommateurs occasionnels, ou même les non-consommateurs, euh, et puis aussi toutes les, enfin, toutes les générations. Et alors, ça c'est ce qu'on avait dit, et dans les faits, on a fait un peu moins que ça, puisque sur les quatre nationalités, on a fait deux, donc on a fait 50% de ce qu'on avait dit qu'on ferait. Euh, sur les catégories sociales, on avait fait un quart. Euh, voilà. Donc on a fait, euh, voilà, on a fait de l'ordre de 60% les objectifs qu'on a dit qu'on qu ferait. Pour 60%, c'est déjà pas mal. C'est-à-dire que le, le, on a vérifié avec 60% de la cible si l'innovateur peut se faire passer pour 60% de sa cible. Alors ça, ça vous donne un deuxième indice, une deuxième indication qualitative. Il y a le taux de réussite et puis l'indice de diversité, c'est-à-dire le panel auprès desquels, duquel on a testé l'innovateur pour voir s'il arrivait à simuler la pensée de son client. Et avec ça, on construit une matrice où vous voyez en bas le taux de réussite, c'est-à-dire le nombre de fois que l'innovateur a réussi à se faire passer pour son client. Et en haut, en ordonnée, l'indice de diversité, c'est-à-dire la diversité des clients qu'on a testé, Et on voit que de cette manière-là, eh on peut tester une multiplicité de projets, mais sur la base de leur connaissance client. Et donc, on voit que typiquement, le, le projet de l'innovateur euh, 1... Eh ben, donc, donc, vous voyez, le taux de réussite, c'est 33 40 à peu près. L'indice de diversité n'est pas très hétérogène. En fait, c'est une cible assez homogène. Mais à l'inverse, le projet de l'innovateur numéro 3, là, il arrive à se faire passer pour son client 7 fois sur 10. Donc, c'est exceptionnel. Pour une cible, auprès d'une cible très diversifiée de clientèle. Donc, ça, c'est un quelqu'un qui a une maîtrise très fine de, euh, des clients qu'il cherche à séduire. Et puis le projet numéro 2, c'est un peu intermédiaire, voilà. Et sur cette base-là, vous voyez, vous pouvez prendre une décision d'investir ou pas. Donc le premier, vous allez le soutenir, le second, vous allez investir. Euh, donc ça, après, c'est des jugements personnels, une estimation personnelle. Mais typiquement, on peut lui donner la, le montant qu'il qui demande. S'il veut 100 000 euros, on peut lui donner 100 000 euros. Et pour le troisième projet, c'est le 100 000 euros, en fait, il faut même faire l'inverse, c'est-à-dire, il faut lui donner plus que ce qu'il demande. Parfois, on a un déficit d'ambition. Et donc, quand on a des gens ultra compétents, et ben, il faut les porter. Alors, une autre manière de présenter ces mêmes chiffres. Euh, donc là, là je suis parti du principe ici qu'il y avait une personne par projet. Mais vous savez bien que parfois, dans un projet, il peut y avoir plusieurs personnes. Typiquement dans, un, dans un start-up, il y a le fondateur, le cofondateur et un autre cofondateur. Donc on peut évaluer l'ensemble de ces personnes. Donc là vous avez des questions, la thématique des questions qui figure en bas sur l'axe des abscisses. Et puis vous avez les performances individuelles de chaque innovateur. Donc le vert c'est le 1, le bleu clair c'est le 2, 3. Et puis ensuite... Et vous voyez, les différentes thèmes de questions. Et on voit où sont les thèmes où les uns et les uns sont, sont, sont, sont, sont performants ou pas performants. Et puis, à la fin, vous faites le, refaites le test, mais vous les mettez tous ensemble. Donc, vous testez non pas la, le, le talent individuel, mais la capacité à travailler ensemble. Et ce qu'on voit, et ça, c'est des vrais résultats. Hein. D'accord Donc, on voit, c'est que parfois... <rire> Eh bien, quand les gens travaillent en équipe, ils sont moins bons que quand ils travaillent de manière individuelle. Et ça interroge sur la pertinence de former cette équipe-là. Alors après, ça permet de dire aussi, bon, bah, vous voyez que là, vous êtes très bons ensemble, parce que parfois, ils sont bien sûr meilleurs ensemble, Et mais là, ensemble, vous êtes moins bons qu'individuellement. Donc, qu'est-ce qu'il faut ajuster dans la manière de travailler ensemble, etc. Mais les résultats qui sont là sont, sont vrais, d'accord euh, et on voit que, en général, les entrepreneurs sont très bons pour inventer des produits technologiques scalables et euh, lever de l'argent. Mais en fait, ils ne savent pas pourquoi ils ont choisi de disrupter tel marché ou tel marché, zéro. Euh, le quotidien du client du marché qu'ils ont prévu de disrupter, ils ne le connaissent pas vraiment. Euh, les enjeux du client, ils ne les connaissent pas non plus. Et ils ne savent pas si, du point de vue du client, comme avec l'iPod et le CD, le nouveau produit qu'ils sont en train d'imaginer va apporter un facteur d'amélioration significatif. Ils n'ont pas fait l'analyse comparative que je vous ai présentée précédemment. Et puis, une fois qu'ils obtiennent les fonds, bah, ils pilotent à vue. Bon bah, et ça, alors vous pouvez penser ce que vous voulez, mais ça, c'est un aperçu réaliste de la situation actuelle. Et on peut se, se congratuler la culture start-up, etc. Moi, j'adore la culture start-up. Mais après, il y a quand même les faits qui sont ceux-là. Euh, voilà. Donc, la méthode que je vous ai présentée, on peut l'appliquer à deux tiers des risques pondérés, qui sont donc l'ensemble des risques de l'innovation. Et quand on fait ça, on réduit, donc, on divise par trois le nombre de start-up qui euh, échouent potentiellement. Typiquement, si vous avez 125 start-up, donc, il y a, euh, bon, bah, il y a 80% qui disparaissent. Donc, ça veut dire qu'il y a 25 qui survivent et il y en a une centaine qui euh, disparaissent. Donc, sur la centaine qui disparaît, vous en avez deux tiers qui disparaissent pour des, parce qu'ils ne connaissent pas leurs clients. Donc, si vous pourriez adapter cette méthode sur ces deux tiers-là, au lieu d'avoir 25 startups qui réussissent, vous auriez 25 startups plus 66 startups qui réussissent. Donc, euh, ça fait euh, 80... Euh, 106, je crois. Euh, non, 96. 96. Euh, ou, euh, je ne sais pas combien ça fait, mais voilà. Mais c'est plus qu'avant. Euh, qu et vous voyez que avec ça, euh, eh ben, si vous euh, divisez par 3 le nombre de startups qui échouent, comme vous êtes investisseur et que vous avez investi dans plein de startups, bah, votre rendement financier il a augmenté. parce que les pertes que vous faisiez avec les compléments entre 0 et 1x, ça, c'est divisé par 3. Donc ça veut dire que la classe d'actifs du capital risque, c'était 9%. c'est moins de 9%. Mais c'était moins que le Dow Jones. Donc au lieu que ça soit juste 9%, ça peut potentiellement être multiplié par 3, puisque vous avez moins de startups qui échouent. Et donc au lieu que euh, investir dans les startups, ça vous rapporte 8%, ça vous rapporte 8% x 3, c'est-à-dire 24%. Et donc au lieu de mettre votre argent, euh, le Dow Jones, vous avez le choix entre le Dow Jones qui vous donne 9% et c'est très liquide. Là, vous auriez 24% de rendement. Alors, ce ne serait très malheureusement très pas liquide, pas liquide parce qu'une fois que vous mettez plus votre plus argent plus dans les startups, ça reste bloqué pendant 10 ans. Plus. Mais reconnaissez que si que le rendement, c'est 24 là, c'est peut-être plus intéressant de mettre une partie de votre euh, capital, capital de là-dedans, de plus, de là plus que dans le Jones. Et ça, ça permettrait donc de financer davantage l'innovation, d'orienter plus d'épargne vers l'innovation. Ça permettrait de créer donc plus de licornes et donc plus d'innovations technologiques qui ensuite sont utiles pour euh, bah, défendre sa souveraineté, euh, étant donné la situation géopolitique qui est la nôtre et euh, l'histoire du XXe siècle qui a été, comme vous savez, jonchée de guerre. Donc voilà. Voilà donc ce que j'avais à vous dire pour ce qui concerne les rapports entre l'innovation et l'amélioration. Bah, il y a deux manières de voir l'amélioration. On peut améliorer un produit, c'est-à-dire on prend un produit comme il est et on cherche à apporter des améliorations incrémentales, ou alors... On prend le point de vue du consommateur, de ce que lui cherche à faire, ses objectifs de consommation à lui, et indépendamment de la forme de produit, on imagine une nouvelle manière, un nouveau type de produit, et ça, améliore, ça améliore le process de production du client, et ça, ça revient à faire une innovation de rupture. Mais ça, c'est très difficile à faire, il y a 80% des startups qui échouent, et c'est un problème parce que ça dégrade le rendement financier de l'innovation, ça pose des enjeux de souveraineté, et donc, pour euh, traiter ce problème, on peut s'inspirer de la méthode du test de Turing, euh, que, que j'ai appelé le test Benveniste, qui, qui permet à la fois d'identifier les risques propres de l'innovation et aussi de voir comment les mesurer, les contrôler, les superviser et donc augmenter le rendement euh, du capital qui va dans l'innovation. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Merci. Merci.